Coaching Financier Trek est un cabinet de services financiers qui accompagne les professionnels et les propriétaires d'entreprises à travers toutes les étapes de leur vie. L'ADN de mon entreprise, c'est la persévérance, la réussite collective et la générosité. Mon équipe actuelle est une équipe qui est très engagée. Pour moi, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit naturellement, c'est « engagé.